Une nouvelle série OCS à l'honneur dans cette émission, on ne s'en lasse décidément pas. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de La Loi des séries pour euh, cette semaine une, une nouvelle série OCS et une nouvelle petite pépite. Parce que euh, cette série, elle fait du bien, vous allez voir, c'est pas simplement une comédie, c'est une, une comédie tendre pardon euh, qui est arrivée depuis hier soir euh, sur OCS. Ça s'appelle Besoin d'amour. Euh, c'est... Euh... C'est tendre, c'est doux et en même temps c'est hilarant par moment. Euh, on aime, c'est tout l'univers de, de Fred Azan qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de te ah ben recevoir à nouveau parce que. Euh, on t'avait reçu il y a quelques, quelques années pour Mike, mmh. euh, avec Max Boublil et on s'était vraiment marré. Et puis, face à toi, euh, un, un visage qu'on commence à beaucoup voir dans les séries et qu'on ne se lasse pas de voir. Laetitia Verken, bonsoir. Bonsoir, merci. Un partenaire de cette, de cette série, euh, vous l'avez vu évidemment dans Désordre, aussi sur, euh, sur Canal, qui était là aussi une des, une des belles réussites de ces derniers mois avec Florence Foresti. Euh, mais là, vraiment, je disais, une comédie douce et en même temps, euh, très très drôle. Euh, c'est un univers différent de, de celui de Mike par exemple en termes de comédie mais ouais. mais voilà, c'est je disais un peu tendre et doux en même temps. Ouais ouais, c'est comment on peut dire, c'est une dramédie, on appelle une ça Dramédie, une... dramédie romantique, romantique ouais. dramédie <rire> romantique. Tain, ça existe. C'est pour la série. <rire> ouais, non, c'est <t> dramédie <rire> romantique. On... ou une comédie euh, dramatique romantique oui. <rire> non mais dramédie ça marche Dramédi, c'est bien Dramédi, ça Dramédi. Marche, ouais. Ouais, y a un peu mais bon on se marre et en même temps il y, la... y a du drame et en même temps il y, la... y a de la tendresse quoi. Ouais. et un drame. casting de malade ouais. comme à chaque fois euh, outre vous deux évidemment il ouais. y a des guests qui sont euh, juste incroyables euh, Clémentine Sellerier elle est juste dinguissime dans cette série ouais. euh, et ben justement on va, on va en parler parce que euh, elle sera aussi à l'affiche dans quelques jours d'une autre série euh, qui va arriver sur TF1 cette fois -là. Aussi. Euh, on va découvrir le, le teaser maintenant, puis juste après on parle évidemment de, de besoin d'amour, ça s'appelle les randonneuses et ça arrive donc sur TF1, c'était présenté aussi à Série Mania, voici le teaser. Hey, elle est là ah, Karen J'ai un problème de réservation. C'est pas grave si on n'est pas toutes ensemble. Mais ça sympa, hein, elles ont un concert. C'est un enterrement de vie de jeune fille ou... Presque. <rire> C'est quoi ça Si je vous avais pas venu pour l'urne et pour leur cancer, vous auriez accepté de nous emmener avec vous Vous vous rendez pas compte, hein, même pour des gens bien portants, ça reste une ascension difficile. Les can... trucs difficiles, ça nous connaît en fait. Ça nous connaît même bien. My gone... Écoutez, le silence oui C'est super calme, ouais. Yeah C'est pas génial Je vais célibataire. Patti, lesbienne. Et vous êtes copine de boulot, du coup De chimio. C'est okay. ça. Il y a un ours dans quoi coin. Cette blague. Tu vois bien Non. Vous devriez essayer, les filles. Hein. C'est dingue ce que ça fait. On n'est pas rendu là. Hein ah La bise oh Avec Pablo, on. Pas mal réfléchi et les filles vous n'irez pas plus haut on a appelé l'hélico vous redescendez demain voilà c'est une blague non c'est quoi le problème enfin on va pas abandonner maintenant il reste un seul jour Et voilà donc les randonneuses créées par notamment Fanny Redberger qui est la scénariste, euh, créatrice de Lycée, toul Lycée Toulouse-Lautrec oui. Qu'on a vu sur TF1 voilà et ça arrive à partir du euh, 17, 16, euh, 16 mai prochain sera sur TF1 15, 15 mai, 15 mai ouais, c'est un lundi, oui. c'est le lundi je soir sur TF1 ah, Je suis abonné à télé 7 jours donc prends les trucs par cœur, vous pouvez me demander toutes les dates de sortie des trucs c'est le 15 En tout cas c'est une série qui avait heure, hein. 21h10 Ouais, <rire> ah, ils ont dit que... ça peut commencer à 12 apparemment Il <rire> ouais. y a une grosse page pub ce jour là en tout cas, c'est très attendu et euh, ça a été ça a été euh, bien remarqué à Série Mania. Donc euh, voilà un, un gros casting pour une, une grosse série, une aventure de ces. Il faut femmes. parler bien de notre série aussi, hein, Mais on va en parler. Non, on y ouais. va maintenant. Ah ouais, c'est fini. On y va. on C'est bien. Mais non, c'est vrai. C'est une très belle série. C'est une très très belle voilà, série. Avez vu à série Mania, les deux. Oui, j'ai vu tout. Non deux. Et... Trois. Non, j'en ai vu deux. Ouais. Et... Non, ai vu deux. Et... Il y en avait deux. Il oui, y en, en avait deux. deux. Il y en avait deux à Série Mania. Il y en a six en tout. Six women, mais ça s'appelle les Rando 2 sur TF1. C'est super. Et on découvre maintenant. Bah justement, au besoin d'amour, on va voir le teaser, euh, je vous l'ai dit, drôle, touchant, émouvant, une dramédie romantique euh, que portent nos invités et qu'on découvre tout de suite en, en image. C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut se obliger, tu vois, de te voir. Hein, et Bon, et si t'arrive quelque chose, bon, probablement je serai triste, probablement. Bah oui, quand, quand même. même. Bon, en fait j'ai fait des malaises. Marco! Monsieur, ça va monsieur? Oui. Euh, J'ai vu un docteur. Vous vous éteignez de temps en temps et vous vous effondrez. Il faut que je fasse quoi? Je crois que vous manquez totalement d'amour. Mais c'est un truc sérieux ça. Euh, maintenant là, je voulais te demander à toi. Euh... Bah, je voulais savoir si toi tu m'aimes ou quoi. <rire> Pardon, mais comment tu veux que je réponde à une question pareille? T'as quel âge Marco? 52? 44. Mais oui, mais t'as pu cette petite truc, de, cette petite lumière dans l'œil, là, cette dinguerie Bonjour. Oh Au début, t'étais animal, t'avais un côté euh, rustique, plein en sauce. Parce que moi, en fait, je suis acteur porno. Ok, tout ce que je veux, c'est que tu bandes. Bah, je bande. Pas maintenant. s'il te plaît, si... Vas-y, t'as couché combien de meufs Tu es magnétique. Entre 500 et 600. Non, bah maintenant, mais après, quand vous me dites de bander, moi, je vais bander. Ah Bonjour. C'est mon colocataire. T'as été très loin. Oui. <rire> J'ai peur qu'il m'arrive un truc et que je ne devrais jamais grandir. T'es pas figurant chez Patrick Sébastien Ah non. Mais tu crois que je n'ai pas fini de grandir Tu bossais pas près d'une plage à Ajaccio Je la regarde, je me dis c'est sûr que c'est ma fille. Bah ben non. Ah. Il y a eu Van Gogh, il y a eu Balzac et puis il y a toi. Je me disais, ben, son don, il sera dans son fils. Tu, que tu fermes les yeux comme ça et t'arrives à imaginer ses yeux, son nez, ses oreilles, sa bouche. Bah c'est que t'es amoureux quoi. Peut-être son cul même, je sais rien, tu vois. T'es lourd, Marco. Ah putain, sa mère. Voilà. Buenos días. Puta madre, cabron. Il n'a et... aucune conscience de son talent. Moi il m'émeut. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, la. la, la, la, la, la, la, la j'ai l'impression que tout part en couille et que ça va être de pire en pire. Voilà pour cette bande-annonce qui donne, je disais, vraiment très envie, mais c'est vraiment une, une comédie qui... Ah, on va voir mon cul tout le on temps. On va genre. voir ton cul tout le temps. Okay. Euh, c'est très... Et je que c'est pas une doublure. Hein. Non. Bah, voilà. Julia Roberts, elle, elle, se fait doubler, mais oui. pas Frédéric Cazan. Bah, moi, j'aurais pris un beau cul, hein. j'aurais fait. <rire> il voilà. n'a pas pris ça, évidemment. C comment il est né, ce projet parce que ah, Je croyais que tu parlais non, de mon cul, c'est bizarre. C'est pas... bizarre comme question. Ouais. Mais comment il est né, ce projet Parce que moi, ça me rappelle les, les premières heures de... des... des premières créations OCS. Euh, parce que moi, j'avais bien aimé quand j'envoyais Alison Paradis dans QI, par exemple. Ouais. Ou... ou le meilleur de... des saisons de Hard par exemple. Ou ah, ouais. ça. Mais Comment il est né, ce projet-là, euh, du de... bah, est... début bah, il est né de deux idées, je, je voulais parler de euh, comme personnage d'un acteur porno sur le retour qui n'arrive plus à bosser dans le nouveau, enfin tout ce qui est devenu, les trucs Jackie et Michel et tous ces trucs glauques, lui il comprend pas, il veut plus travailler là-dedans, il n'y arrive plus. Et à côté de ça, il y avait un truc qui m'intéressait, j'avais lu des articles sur l'ocytocine, c'est l'hormone qui se déclenche quand on est amoureux. Et je me suis dit, ça serait intéressant de se dire, imagine un gars qui n'a jamais connu d'amour, qui n'a jamais été amoureux, qui n'a jamais été aimé, et il, il est complètement asséché à ce niveau-là, au niveau du cerveau, ça lui fait des malaises et tout. Donc j'en ai parlé à un neurologue, j'ai un pote qui est neurologue, il me dit, ouais, ça serait plausible, ce n'est pas une maladie qui existe, évidemment, mais ça pourrait arriver. quoi. Et je me suis dit, quel meilleur personnage que cet acteur porno pour interpréter ce, ce manque d'amour voilà. Donc. Voilà et c'est un pitch qui est à la fois simple mais d'une efficacité redoutable et alors le choix de Laetitia pour être, quand on la voit dans la série on se dit mais c'est totalement le genre de comédienne qu'on aime voir dans les comédies romantiques, c'est à dire que voilà c'est ce que les américains appellent un peu, moi j'aime pas cette expression, mais la girl next door c'est à dire c'est celle dont les filles ont envie d'être copines et que les mecs ont envie de tomber amoureux quoi c'est sympa c'est ça qui plaît et c'est ça qui fait qu'on s'attache au personnage aussi donc qu'est-ce qui toi t'as convaincu de rejoindre le projet. Bah déjà, euh, je reçois pas euh, des scénarios tous les jours. <rire> oh, tu dis ça, c'est pas vrai. Non, non non mais en vrai, je bah, je sais pas, j'ai lu ce, ce, ce scénario euh, et j'ai trouvé ça hyper bien écrit, extrêmement drôle, tu l'as dit, extrêmement tendre. Enfin euh, vraiment, je me suis dit, je, je rêve d'avoir ce mais ce non. rôle quoi. Et puis c'est des personnages c qui sont pas lisses, ils ont tous des aspérités. Tous les personnages sont développés. Elle c'est une ex actrice porno qui n'a pas fait trop de trucs, mais qu'un artiste peintre par ailleurs. Enfin, on n'est pas du tout dans le cliché. Euh, voilà, donc c'est hyper euh, riche, hyper, euh, hyper intéressant. Et la série, malgré un sujet comme celui là, c'est le million du porno, elle est jamais vulgaire. Non, mais de toute façon, on ne parle pas de ton... non, non, non, mais euh... ça aurait pu. On, voit on pas aurait... de scène de cul. Tout ça. On aurait pu avoir des blagues qui sont lourdingues et non. tout. Non. Pas du tout. Euh, comment on... Pas mon genre, <rire> C'est pas ton genre. Je jamais de blagues, lourdingues. Mais c'est aussi pas. cet univers-là qu'on aime. On va... on va avoir des images tout à l'heure, mais c'est aussi ça qu'on aime. Mais... mais comment justement on dose Parce que c'est des... Des... des épisodes, il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans la saison. Il y en a que 6, 26 minutes. Donc il faut arriver à doser l'équilibre entre la comédie romantique et la ouais. comédie. Ah oui, il y, a... y a le drame, la comédie romantique et. Moi, en fait, je pars d'un principe. Tu vois, moi j'adore euh, genre Afterlife, ce genre de série. Et moi j'aime bien quand il n'y a pas de transition entre... Ricky Gervais. ouais de Ricky Gervais. Quand il n'y a pas de transition entre vraiment une séquence dramatique et après une séquence de comédie. Je pense que les gens, maintenant, ils voient tellement de trucs qu'ils sont habitués à voir ça. Donc on peut envoyer un truc bien euh, émotionnel et tout, une séquence. Et après, on peut passer un truc où on se marre. Moi j'adore ça, j'adore. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens. Dans la vie. Comme dans la vie. voilà, Exactement. Il y a... On peut avoir des fou rires un enterrement. Et, voilà. et c'est ça qui est hyper intéressant. Et, et dans les références... Moi, j'aime, c'est-à-dire que ça renvoie aussi à une certaine tradition du cinéma français et des comédies françaises qu'on aime beaucoup. Et notamment, on va voir un extrait maintenant parce que moi, forcément, la séquence avec Clémentine Célarier ça m'en a rappelé une autre. Regardez. Alors, écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier. Moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40, tu m'entends Je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je ne peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien là. La crise avec ouais, ouais. Maria Pacombe. Euh, je ne je pense pas que ça fasse partie des influences, mais c'est vrai que cette séquence entre ton personnage et euh, sa mère, Clémentine Célarier, ça renvoie un peu à ça, à ouais. cette espèce de froideur qu'a la mère euh, face à ses enfants. Donc là, c'est Vincent Lindon qui est en face, on ne l'a ouais. pas vu, euh, qui, qui explique à sa mère qu'il est en train de se faire larguer. Puis qu'elle lui dit Je m'en fous, de toute façon, j'allais me taper un petit jeune et je me casse et je m'en fous, je voulais torcher toute ma vie. Euh, et c'est vrai que le personnage de Clémentine Célarier, il est. Il est à contre à contretemps de tout quoi, il est génial. Ouais, bah on parle on est dans un monde, on parle beaucoup, il y a beaucoup d'articles et tout sur la bienveillance et tout. Elle, elle est pas <rire> du tout, c'est l'inverse de ça. Mais en même temps, je voulais vraiment que ce soit Clémentine qui joue. J'ai insisté, enfin j'ai insisté, j'ai envoyé. Après, il fallait qu'elle accepte, elle a accepté, euh, Dieu merci. Mais parce que elle, elle a un truc, où elle peut dire des choses horribles, mais on l'aime quand même parce qu'il y a quand même de l'humanité et voilà. Donc c'est vrai que cette mère là est une mère assez indigne. Elle est très très dure. Mais j'ai l'impression qu'on l'aime bien quand même, quoi. On lui pardonne pas mal. Carrément, ouais. Comment tu définis l lu, l lu, le style et l'humour de, de, de, de Fred Parce qu'il a un humour, là, pour le coup, on disait, parfois ça peut partir dans le grand n'importe quoi, mais il y a quand même une signature particulière, je trouve. Quand dans tu, tu dis grand n'importe quoi, c'est un compliment. Ah, d'accord. J'adore ouais, ça, parce que je trouve que c'est <rire> politiquement parfois incorrect, mais on ça manque tellement. Ah oui, on oui, on bah... Voir ça. Mais comment toi, tu le définis bah, quand non, Tu m'avais le... dit extraordinaire <rire> à l'époque, non C'était ça Non, tu disais, c'est ça. extraordinaire. Voilà. Non, non mais c'est de l'humour anglais, enfin, ça me fait penser à, aux séries, je sais pas, euh, euh, Mum, euh, mmh. tu vois. Euh, ah ouais. euh, Chapeau melon et bottes de cuir, non euh, même, euh... <rire> Non, mais les séries, euh, là, oui, Afterlife, justement. Ah, oui. Une verdicule Gervaise, il y a des choses très politiques, ouais, ouais. correctes Oui, euh, très pince sans rire, euh, des choses comme ça. Et puis, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il n'y a rien qui est... Euh il a rien qui est poussé, euh, qui est forcé ou qui, ou qui donne l'impression d'être efficace. Et même là au montage, il y a des choses qui, qui restent, enfin des, des temps, il euh, y a des temps de comédie, des temps de jeu, des... rien n'est que t'es monté comme ça. On a le voilà, et ça je, ça, je trouve ça vraiment. Et c'est très écrit, c'est-à-dire que ça, re... ça, revient à cette tradition, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je trouve que la comédie française, elle, c'est, enfin, d'ailleurs, ça continue, sur on... beaucoup de supports, elle est flemmarde en termes de dialogue, ouais. et je trouve que toi, toujours, ce qu'il y a dans tes univers, c'est qu'il y a un grand soin euh, d'apporter au dialogue. Je pense que c'est quelque chose qui doit être euh, les premières choses que tu poses peut-être sur, ah, euh... ouais. ouais. Ah oui, oui, enfin, on joue. Euh, on... Bossé, hein, ouais. Non, non, mais je veux dire, on joue ce qui est écrit quand même. Et après, ouais. on se marre même une fois qu'on a trouvé des choses. Euh on peut se marrer autour des dialogues et tout, mais c'est vrai qu'on joue... Et puis à la fin, même tout ce qu'on a rajouté, je me rends compte que je reviens toujours, au... je reviens toujours à ce que j'ai écrit, quoi. Et, en fait. et, et, et on le sent, c'est-à-dire à tout, On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas pire... Alors, pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas pire exercice pour un... un auteur qui est de venir présenter... Euh, sa série, de venir la vendre à qui que ce soit, que ce soit un diffuseur, un public, venir faire de la promo euh, et l'exercice le plus difficile, c'est de la pitcher pour donner envie en 2 minutes 30 à des gens de venir la voir et, et moi je l'ai vu, je le redis euh, au forum Série on en a parlé tout à l'heure, ah oui. j'ai trouvé que c'était tellement... Tellement brillant cette présentation, à contre-courant de toutes les autres, que je dis si celle-là, si la série, je me suis dit, ça va donner envie aux gens de venir la voir parce que on a quelque chose qui qui, qui reflète, une présentation qui reflète ce qu'est la série vraiment. Et on s'entraîne à présenter une série comme ça bah moi je trouve que c'est quand même un honneur qu'on nous invite pour présenter, moi je, je trouve ça, tu vois, faire de la promo, elle, moi je me dis que c'est un honneur, j'essaie de bien le faire et ça fait partie du job et tout, mais le truc dont tu parles au Forum cérémonie c'était en anglais, et comme moi j'ai un anglais parfois un petit peu approximatif, bon, approximatif comme mon français parfois aussi, <rire> je me suis dit autant jouer là-dessus et faire le con, donc c'est vrai que j'ai fait un truc en anglais un peu naze mais en rigolade quoi, mais c'est vrai qu'il faut donner envie aux gens de, de nous voir et de nous, voilà. Parce qu'en que plus, il y a beaucoup de trucs maintenant. Donc, il y a faut se différencier. Hein, voilà, comment marché, on, se diffé hein. on se différencie Est-ce qu'on se pose la question, on, on se dit bah, je ne me différencie pas finalement dans le genre où je, je reste fidèle à ce que je suis, à mon ouais. univers, peu importe si ça ne plaît pas, tant pis. Ou est-ce qu'on essaye quand même de choper ici et là des codes de ce qui... Bah, bah, moi, j'ai pas l'impression que Fred il ait essayé de plaire à qui que ce soit. Ah. Je pense que ce qui fait euh, la différence, et qui fait que... Bah là, on a eu, des, pour l'instant, des super retours et que ça nous fait trop plaisir. C'est que c'est fidèle à ce que lui a envie de faire et, euh, et à ce qu'il aime et à ce qu'il fait marrer. Et à, voilà. Donc, il a fait un truc qui lui ressemble. Non, mais je fais un truc en plus, on joue tout. Enfin, moi, je pars du principe qu'on fait tout sincèrement et donc, c'est vrai qu'on joue ensemble et... Enfin, c'est pour ça que quand tu parlais de temps, parfois je laisse des trucs parce que c'est des vrais moments de jeu qu'on a eu ensemble avec toi et puis tous les autres comédiens et comédiennes. Et moi, je trouve ça tellement. Moi, j'aime qu'il y ait vraiment de la vérité. Et même dans la comédie, il faut qu'il y ait de la vérité. C'est pas du. Tu vois, que ce soit pas trop clownesque, quoi. Mais au-delà de l'écriture qui est particulièrement ciselée, voilà, il faut chercher les bons mots parce que le sens du rythme pour une blague, franchement, c'est pas évident à, à, à compter. Voilà, ça peut pas se décréter comme ça. Tiens, je vais faire rire maintenant. Euh, comment on crée un, un binôme où on se dit. Ça fonctionne. Ça fonctionne dès qu'on vous voit à l'écran tous les deux. Au-delà de l'écriture, il y a on quelque chose. Alors qu'on ne peut pas se saquer dans la vie. Alors, alors qu'en ça... fait, on ne peut pas la sentir. Ouais, on je ne sais même pas. Parce qu'on ne se connaissait vraiment non. pas du tout. Du tout c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Ah oui, oui, oui. A... Enfin, J'ai passé un casting. Euh... Et il euh, bah, y a des trucs dans la vie qui fonctionnent. Je pense qu'au casting, ça... on s'est dit que c'est c'était agréable de jouer ensemble, enfin, je pense que c'est mm -mm. pour ça qu'il m'a choisi Et euh, j'ai ressenti la même chose. Et après, on a quand même beaucoup euh, bossé Allez, avant le tournage. On a fait beaucoup de lectures. On s'est beaucoup vus, ouais. euh, ce qui a permis de créer, je pense, un, une complicité, un rapport qui fonctionne. Enfin, euh, il y a un truc qui s'explique pas de ça fit et ça marche. Et on s'entend bien. Et en plus, on a quand même bossé. Ce qui fait que, bah, dès le premier jour de tournage, je pense que même à la première prise, il n'y a pas eu tout ce temps un peu de timidité, de début de, de se tournage, chercher, de, de se chercher, et qu'il y avait des choses, je pense, intéressantes dès la première prise, et après, on a pu... Euh, oui, parce poser... qu'on avait des choses intimes à se dire. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des trucs... Euh, voilà. C'est ouais. l'archétype de la comédie romantique quand on vous voit ensemble, et en même temps, il y a, y a ce petit quelque chose, ce petit supplément qui arrive, qui est quand même votre univers professionnel dans lequel vous gravitez tous les deux, qui est quand même très, très rare. Euh, si je dis c'est un... C'est une série comme on en voit peu, effectivement, qui ne pourrait certainement pas exister ailleurs que sur une chaîne comme OCS ou des chaînes cryptées. Comment justement, toi, tu disais, je ne reçois pas tant de projets que ça, mais on imagine quand même que tu fais, parce que là, entre Désordre et celle-ci, c'est des univers rigole. très particuliers. Non, mais, non, mais j'imagine, comment on choisit ces projets qu'on accepte bah, En fait, euh, on choisit parce, parce que c'est bien écrit, euh, parce que c'est intéressant, parce que c'est des personnages... Euh... Géniaux à défendre euh, des ordres, bah, euh, c'est Florence Foresti que euh, j'aime beaucoup. Enfin, j'étais hyper flattée qu'elle me propose. Euh, et là, euh, c'est c'est génial. Enfin, c'est c'est des gros rôles. Euh, en plus au C.S. ça permet cette liberté-là, ouais. c'est-à-dire de bah là moi d'avoir un rôle important alors que je suis pas euh, très connue. Euh, donc c'est des vrais cadeaux quoi. Il y a pas trop de questions à se poser. Mais je, ça, je me dis on a juste envie que ça continue et d'avoir. Carrément. Après, des choses aussi euh, moi, je, intéressantes. Je précise que moi, je n'ai même pas essayé de la faire autre part. Hein, parce que j'ai conscience de ce que tu viens de dire. Je sais que ce n'est pas possible de faire ça autre part. Déjà, m'avoir, euh, moi, en rôle principal. Et Non, mais c'est vrai. Et, et le sujet et le truc... Mais c'est un peu... Ça pouvait être personne d'autre. Franchement, quand on voit la série... Non, moi, j'avais envie que ce soit euh, moi de caster Parce que quand j'en fais des castings, je me ramasse toujours. <rire> Donc, je me dis, bon, au moins... ça va peut-être peut changer, je, je... Non, je crois que ça va être encore un, un long chemin de croix. Mais en vrai, c'est triste de se dire que... Parce qu'elle n'est elle pas non plus un incro... Enfin, on ne dit pas des choses... Tu vois, il n'y a pas de cul, il n'y a pas de truc choquant. Ça reste un, un univers un peu... Dé... C'est juste un univers décalé, mais... Il n'y a pas vraiment a pas de, de temps... place hein, pour non, ce genre Non, il n'y a de... pas tellement d'univers décalé à la télévision. On pense effectivement à l'univers dont tu parlais en... de, de Désordre, on en reparlera. Et l'univers de Jonathan Cohen aussi, oui, oui, qui voilà, s'y prête, euh, ouais. prête beaucoup. Euh, et puis c'est la deuxième collaboration, on disait, entre OCS et toi. La première, c'était Mike. Oui. Vous étiez venu avec Max Boublil, nous en parler. Et bien, bah, si vous ne vous souvenez pas de à quoi ressemblait Mike, regardez, on vous a ressorti le, le petit teaser de la série. Moi, j'ai oublié. OCS signature à son nouveau héros. De toute façon, j'aimerais qu'une seule fille dans ma vie, c'est toi. Hein. T'es belle, t'es drôle. Pardonne-moi, je suis une merde. Je la connais pas. Elle ronfle en plus. Bike. Si tu que je reste ton manager, ça va te foutre au boulot. Ça, c'est vrai mort oh, de la merde. Boulot pour qui Y'a plus personne qui s'intéresse à moi. T'as rien sorti depuis 10 ans, alors là, t'es plus que mort Il a été une star, mais là... Je vois pas que tu perturbes tout le monde. Caro, ta fille, t'es toxique. Yeah il a 29 ans maintenant. J'ai 37 ans papa. Oui, c'est ça. Il se cherche un avenir. J'ai un très gros rendez-vous pour toi, après-midi. Tu veux quoi Bah je veux faire du lot avec toi. Ouais, ce serait bien, ouais. Tu la la la sais pas ce qui s'est passé, ça a dérapé. Mike, saison 1 sur OCS. C'est intéressant. Il y a, des, il y a des, des parallèles entre ces deux séries, La filiation, ouais. euh, le rapport entre le, le père et la, et la fille. Euh, c'est des thématiques qui qui t'intéressent et qu'on retrouve dans, ce, dans ouais. ton univers. Ouais, bah, c'est ce que je viens de me dire. Aussi. Ouais. Faut bah, je <rire> je que j'en parle à quelqu'un. <rire> que tu connais quelqu'un dans le quartier qui bon, peut, peut bah, m'aider Ouais, on va te. On va ouais, te un <rire> non, oui, bah oui, il y a des trucs évidemment en commun, mais c'est vrai que euh, Mike, on était plus dans un truc de grosse comédie. Euh... On s'était bien lâché avec Max dans la. C'était de la grosse comédie, de la grosse gaudrielle. Là, on je me suis un peu recentré sur des trucs un peu plus intimes. Et... Je confirme que vous étiez bien lâché, mais il y avait quand même ce petit côté aussi un peu euh, rétro. Ça rappelait le film le Comeback avec, euh, ouais. avec Hugh Grant aussi. Enfin voilà, ouais. il y avait cet univers-là, de, de, de, un, un truc un peu référentiel. Et alors, comment tu fais pour avoir, au-delà des castings dont on parlait, qui sont toujours euh, béton armé? Tous ces guests qui viennent et qui répondent présents et qui, en général, franchement, quand on voit la Mike et, et besoin d'Amour, c'est hallucinant. Tous les viennent il suffit d'appeler, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais il faut, oui, déjà, il faut oser leur demander. Et puis, comme c'est un peu barré et que, je ne sais pas, les gens, ils ont... enfin après, les gens, ils ont enfin même à un certain niveau de notoriété, ils ont encore envie de jouer et de s'amuser. Ils ont encore envie de se surprendre. Ouais. Bah oui, donc mmh. ils se disent, ah, putain, c'est barré comme truc, allons-y, on se marre. C'est vrai que là, on avait Philippe, Catherine. Euh... La bifle. Ouais la bifle, la chanson de la bifle et tout, tu vois, normalement il a vraiment pas besoin de venir s'emmerder à faire le con avec nous, mais lui il a dit oui tout de suite, il dit bah oui, je me retrouve en peignoir à chanter un truc qui s'appelle la bifle il a dit oui tout de suite, pour faire n'importe quoi. Bah Clémentine ouais, bah... aussi, elle bah oui, ouais, l'a dit, elle, elle, elle On propose un truc comme ça de mère tellement dysfonction. En fait, je crois qu'on leur propose jamais ce genre de rôle à la ouais, télévision. Parfois, on, on s'auto-censure, en disant dit « Ouais, je vais pas lui proposer », mais moi, je, je me dis « Bon, je tente le coup, je suis joueur ». Clémentine Sélarier, Camille Combal, euh, ouais, ouais. Gérard Junot en producteur, ouais, ouais. Euh, il, est, il, est, il, est, il est incroyable. Es... Gérard, Et, ouais. et, et alors, c'est quoi ce problème, parlait du, du, du problème récurrent avec les enfants, mais c'est quoi ce problème récurrent avec l'âge qu'on donne et qui n'est pas le bon ah, Parce ouais. que là aussi, on le retrouve dans Mike et dans… Ouais, je dois avoir un souci à <rire> ça. Bah moi j'ai 19 ans, hein, et tu vois, parfois on me donne plus, euh, donc euh, <rire> voilà, c'est peut-être ça tout simplement. Moi <rire> ouais, je vais revendre. C est, c est en tu... revendre. C'est vrai que ça revient aussi donc, Bah là, je sais pas ouais. Mais j'ai des problèmes, hein, tu sais, psychologiques. Je suis, je suis perturbé, quoi. Ouais, bah si ça donne ce genre d'écriture, on n'a pas envie de oui, te soigner. Voilà, mais bon. On n'a pas envie de tout te soigner. Ça donne envie de, euh, de soi-même euh, se lancer de faire sa propre série Pas du tout. Non, non. c'est vrai Non, non, mais vrai, je dis ça, si... Euh... Bah, parfois, on n'a pas envie. Pas... Euh, enfin, j'ai pas ce besoin d'écrire et tout. Je l'ai un peu fait euh, dans la troupe euh, à Palmade. Bon, j'ai fait partie à un moment. Mais euh, voilà, je me dis qu'il y a des gens qui le font très bien. Moi, j'adore jouer des trucs. Euh... Ça me va très bien. On me propose mais des Tu le des fais trucs très très bien d'ailleurs. Donc voilà, je vais pas. Mais euh, pourquoi pas, en même temps, ça viendra peut-être, on aura envie de idée un, un jour autre mais une idée, et que je, mais je pense que je, je demanderai euh, à, de l'aide à des gens euh, très bah, très, très doués. Moi, je le fais, ouais. hein, tu me files un peu d'oseille, je préfère. Voilà. <rire> <rire> je discuterai avec je Fred manger, tout ça, euh, de, de mon idée. Mais c'est vrai que c'est agréable parce que je, je, quand je. Moi, j'ai vu suivre, je t'ai vu passer dans plein de projets, le visage, publicité, théâtre, fait des choses, des plein de projets, et on se disait. Euh, on attend toujours le projet qui d'un seul coup va mettre un coup de projecteur sur sur une comédienne ouais, oui. et des fois ça peut des fois c'est long puis des fois ça arrive rapidement et là c'est vrai quand j'étais quand vu dans, dans les rôles principaux de, de désordre on va voir la photo qui apparaît euh, peut-être à l'écran l'année dernière avec Florence Forest ouais. ce Sex and the City à la française T'es à gauche hein euh... c'est moi <rire> mmh. je me dis mais mais c'est génial parce que finalement ça y est enfin euh, enfin ce rôle euh, ouais. euh, ce coup de projecteur il, il arrive euh... alors ça veut pas dire qu'on fait rien avant mais ça veut dire que bah, le public le grand public découvre ouais. Bah, merci Florence, 100 euh, fois. Et Pierre aussi, euh, qui vit pas des trucs faciles en ce moment. Non. Enfin voilà, et qui, bon, bref. Mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, il m'avait gardé dans le. Euh, il avait fait le grand restaurant, j'avais fait un sketch avec Baptiste Le Capelin, et c'est là où Florence euh, m'a vue et euh, où bah, elle m'a proposé de passer le casting pour, euh, pour désordre. Et voilà. Et ça a été un, ça a été un joli succès de, de diffusion. Donc c'était à l'automne dernier sur. C'est ça. Sur... Donc là, cette saison, c'est ta saison. Ah ouais. Ouais, son année. Ouais, <rire> ouais là c'est mon Et du coup ça y est, là, les projets s'enchaînent, on va devoir dans 12 séries en même temps. Euh, tu vas <rire> euh... être la nouvelle Julie de Bonnat. <rire> <rire> bah, il y a du théâtre aussi. Ça appelle euh... beaucoup Comment Ça appelle beaucoup. Ça a changé des choses. Ouais. Ah puis, ouais, tu euh... reçois des trucs Moi jamais ah, rien. Non, jamais je de pas, Ma je pas mère qui m'appelle deux choses. fois par jour, mais ah oui, t'as des trucs. Je sais je passe <rire> plus d'autres choses. Bizarre. En fait. euh, alors qu'avant j'étais beaucoup au théâtre et puis je tournais moins, ça m'allait très bien et après on prend goût à ah, ça quand même. Ouais, ça me donne problème. vraiment envie de, de, de continuer à faire euh, plus d'images et puis des, des, des super projets comme ça. Il y aura un désordre d'eux Non, c'était une. Peut-être, peut-être. Peut-être. Peut et un besoin d'amour d'eux ah, Je sais pas, peut-être, ouais. On réfléchit à ça, peut-être, ouais, c'est possible. Mais vous l'avez pensé comme une mini-série, euh, cette histoire Ou est-ce que finalement, comme souvent le cas sur OCS, deux, trois saisons, ça peut être une bonne. Ouais, non, là, j'ai des pistes pour faire euh, une saison 2. Je sais pas, faut voir. Qui meurt Il y a des gens qui meurent. Des gens qui meurent. Bah principalement toi. Merci de m'avoir invité. Non mais tu deviens un fantôme. On est passé de la lumière à la lumière au bout du tunnel quoi. Non mais je sais pas, peut-être. Il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je réfléchisse. C'est quand même la première fois. En général, on nous dit, il faut attendre le résultat de la chaîne, les audiences et tout. Lui, note-toi, faut que je réfléchisse. Non, parce que je peux le faire et puis, enfin, je peux l'écrire et jamais le faire. Non, non, mais je, je sais pas. Oui, déjà, on va attendre de voir comment ça fonctionne. Euh, si on a des bons retours, si les gens aiment bien, je ne sais pas, oui, on va Mais en tout cas, au cas où, j'ai je... des pistes, quand même. Bah En Ce tout cas, et puis, puis c'est important, parce que c'est vrai que l'année aussi a été compliquée pour OCS, euh, euh, et on a besoin de soutenir ses productions, parce que ah c'est oui, des, des séries ah qui ouais. sont vraiment intéressantes. Et là, depuis, je dois dire, depuis janvier, il y a un enchaînement super. de séries entre 7e ciel, Asperger, euh, Asperger vous, ouais. euh, et, ça fait, et ça fait du bien. Et en plus... Et des... Camping Paradis aussi <rire> Non, c'est pas alors je confonds à chaque fois. <rire> J'ai ce bon mots pour tout le monde ouais. euh, Mais c'est vrai que ça fait du bien, et sûr. ça fait du bien de voir en plus, ce qu'on dit toujours, mais des nouveaux visages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans toutes les séries à la télévision. Ouais. Et on a, envie que, on a envie que ça continue quoi, donc... Euh... Ouais, j'espère, parce donc que en tout cas, c'est un espace ça. de liberté euh, unique en France. Bon, en attendant, peut-être qu'il se décide à écrire la saison 2 de besoin d'amour. Ouais. En tout cas, on a très envie. Ah bah voilà, la lumière se c'est pas grave. C'est comme en boîte. Je, voilà, est que comme un... <rire> il est 6h du mat, les gars. Ils allez, font euh, tu vas doit... toujours en boîte <rire> Je vais toujours. Bah, le baron a fermé, donc je suis ouais. obligé ah, de. Ah t'as pas trouvé Parce qu'à l'époque, on se voyait, il allait beaucoup <rire> en boîte tous les soirs, <rire> à partir du lundi, lundi dimanche. Moi aussi, du coup. Moi, je travaillais. J'étais oui, au vestiaire, moi. C'est ce qu'il dit. Je comprends bien pourquoi il a pas le temps d'écrire des séries après. Monsieur, en boîte toutes les nuits. Oui, ça sort un petit peu, ça boit un petit peu. Ça gentiment hein. ça ouais. et derrière ça donne une série comme besoin d'amour on continue de sortir parce que ça nous ça nous fait du bien et on aime ces univers là où est-ce qu'on te retrouve là dans les prochaines semaines à part les boîtes avec ouais. le non, il, euh, il y a un projet qui arrivera il qu y, vaut... y a un festival de théâtre qui est super au théâtre le pic qui s'appelle le festival des mises en capsule ouais. euh, où c'est une... Cin... par soir on peut voir cinq pièces de 30 minutes euh... ah oui ça fait ça fait deux heures et demie, hein. Oui, mais si tu veux en voir j'étais deux, deux 8, trois, ou, très fort. Ou, ou quatre, ou 5 ou ouais. une, boire un coup entre, le théâtre mmh. est magnifique et tout, et il y a des super projets. Je super suis allé, c'est super, voilà. J'ai déjà fait. Eh bien, je joue là, ah oui euh, au mois de mai et juin, et puis après, je suis à, au Festival d'Avignon. Avignon, au mois de juillet. Avignon, c'est dans le sud de la France. Avignon, voilà, je dans je les mémoires de Paul Palandin, à Allez. 11h40. À 11h40, à okay, 11h40. Du, du matin <rire> Ouais. Oui, c'est tôt. Ah, toujours Il y a des spectacles de 10h à. Et il 10 10 dure 6h son <rire> spectacle, ça s'est <c> <rire> terminé à, à 17h. Il y a des gens super, hein, vraiment. Non, moi je l'ai vu, c'est super. Point, moi, 11h40, 11h40, 11h40, 11h40 du matin, tous les jours euh, tout, euh, Tous les jours sauf le lundi. Ah, c'est relâche. Du 7 au 29 juillet. Il y a une relâche le lundi. C'est intense. Il y a plein de formidables spectacles, dont, dont celui-là à découvrir avec Laetitia Verken et que vous retrouvez en attendant euh, en, en binge ou pas sur OCS ouais. euh, depuis hier avec la saison 1 de Besoin d'amour et on dit saison 1 parce qu'on veut qu'il y en ait d'autres qui arrivent derrière. Exactement. Et en tout cas, il faut continuer ces univers singuliers, C'est ça nous fait ça nous fait marrer et j'ai même envie de dire c'est pas grave si tu entends les blagues certains ne rigoleront pas. Il faut non. jamais euh, renoncer à son univers et ça fait du bien parce que. Il y a tellement d'univers dans lesquels on s'ennuie à la télévision ouais. que ça fait du bien d'avoir des gens qui ont des propositions singulières. Oh, c'est gentil. Franchement, ouais. je suis content. Ça fait plaisir. Ça, c'est du beau plus C'est C'est gentil. Ouais. Merci beaucoup, j'espère que vous. vous allez revenir Merci. pour la saison 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Euh, un conseil DVD, un conseil livre pour finir. Oui. Euh, L'atelier la, d'images qui, qui édite encore de très beaux coffrets vient de ressortir. Le, le coffret du film Oliver Stone, JFK, oui. euh, doublé donc d'une édition euh, Director's Cut, mais aussi d'une grande enquête qu'a fait Oliver Stone, une nouvelle enquête, et une mini-série JFK, Un destin trahi. Ça, c'est pour les 60 ans euh, de l'assassinat du président Kennedy. Ça vient de sortir et le coffret est, euh, est dingue. Et puis, euh, une collection de livres polars, si vous aimez les polars, ça s'appelle 6 versions. Euh, ça vient de sortir il y a quelques mois. Ça c'est le premier, le deuxième est déjà disponible. Il y en aura six euh, le prochain sort au mois d'octobre. Et en fait l'idée de ce, de ce livre c'est de raconter une histoire policière comme comme si c'était un podcast, euh, une histoire, un, une espèce d'univers très sombre. Six versions, laquelle est la vraie C'est ce qu'on découvre à la fin du, du roman. Voilà c'est un livre qui peut être très agréable à lire pendant bon... l'été. Ouais, euh... Ça fait peur, ça fait frissonner. Et... Ben ouais. Et l'auteur s'appelle ouais. euh, l'auteur du qui raconte l'histoire s'appelle Scott King. Ouais. Les mêmes initiales évidemment que l'auteur qu'on qu connaît. Et là il s'embarque. Ah, Jean-Pierre King, le, euh, le, le King, <rire> ouais. le et c'est la disparition <rire> ah bah. d'enfants dans une montagne, euh, dans le mont Scarclos Scar euh, Voilà, et c'est pour, euh, pour l'été, c'est vraiment une bonne, euh, une bonne idée. Le deuxième volet vient de sortir, et le troisième, c'est au mois d'octobre. Voilà, merci d'être venu. On se retrouve en boîte, de toute ouais. façon. Hein, évidemment, avant Où venir cette Moi, je vais venir avec vous. <rire> bon, oh, on y va, allez, ça y est. <rire> sympa. Merci à euh, Robinson qui était à la Réal. Euh, merci au service presse OCS et à tous les autres services presse qui ont travaillé, les équipes de Mélodie qui ont permis à cette émission de Épistante merveilleuse. Évidemment. Un Donc on les on les remercie et puis bah à très vite pour un nouveau numéro de la Loi des séries Merci d'être venu en tout cas. Merci. À très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci.